Cours de chant, comment améliorer votre puissance vocale en 15 minutes par jour Bonjour les amis, c'est Antoine, votre coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur capacité vocale et être confiants sur scène. Alors juste avant de démarrer, n'oublie pas, c'est très important de t'abonner à cette chaîne YouTube et active bien surtout la petite cloche. Alors pourquoi je te dis ça tout, simple, tout simplement parce que non seulement tu vas être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo et je partage plein de, de précieux conseils sur cette chaîne, donc euh, ça, ça va, ça va forcément t'aider, mais également parce que lorsque je serai en live, tu seras informé et du coup, tu pourras me poser tes questions en direct. Alors, euh, on y va. Euh, donc la puissance vocale, c'est vrai que c'est pas mal quand on a un petit peu des, des chevaux sous le capot. Euh, des fois, il y a des gens voilà, ils chantent, c'est pas très fort, on leur dit chante plus fort, même quand ils chantent devant le micro, l'ingénieur du son leur dit chante un petit peu plus fort. Et donc, euh, bah, ça peut être très utile de pouvoir développer sa puissance vocale. Alors attention, quand je dis puissance vocale, on ne parle absolument pas de forcer sur sa voix, d'accord On n'est pas censé avoir mal, on n'est pas censé avoir la gorge qui gratte quand on a chanté fort, ok Donc, il y, y, y a pas mal de techniques euh, pour chanter fort. Euh, là, aujourd'hui, euh, je vous en ai choisi deux avec des exercices que vous allez pouvoir tester. Donc, suivez bien cette vidéo. Je vais vous expliquer déjà ce qui se passe pour avoir de la puissance vocale. On a besoin, physiologiquement parlant, c'est-à-dire au sens de ce qui se passe dans votre corps, on a besoin que nos cordes vocales elles se touchent bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire Par là, nos cordes vocales, elles sont ici au niveau de la pomme d'Adam, le larynx, là, d'accord, c'est un petit cartilage proéminent, un peu plus proéminent chez les hommes. Et vos cordes vocales, elles sont hébergées là dans, dans ce cartilage, d'accord, elles sont à l'intérieur. Donc elles sont comme ça là en travers de mon cou. Elles se touchent là ici à la pointe, tu vois là comme ça, et elles viennent se toucher comme ça pour vibrer. Du coup, quand elles viennent se toucher, il est très important qu'elles viennent se toucher en entier. d'accord? Parce que si elles ne se touchent pas euh, complètement, il va y avoir une petite fuite d'air, et j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Si tu as de l'air dans ta voix, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je te donne justement un exercice pour éviter euh, ce phénomène. Donc, si, pour chanter fort, on ne veut pas qu'il y ait de fuite d'air, on ne veut pas qu'il y ait de l'air dans la voix et on veut que les cordes vocales viennent bien se toucher entre elles. Les cordes vocales, quand elles se touchent comme ça, ça devient étanche et ça interrompt momentanément, de manière très rapide et très brève l'air qui est en train de sortir lorsque vous chantez. Donc ça, c'est la première chose qu'on veut absolument, c'est que les cordes vocales se touchent bien. La deuxième chose qui va nous permettre d'amplifier de, de, euh, notre voix, de gagner en, en puissance vocale, ça va être le fait d'utiliser en fait comme un haut-parleur dans, dans, euh, dans notre corps. Et ça, ça va se passer au-dessus des cordes vocales. Au niveau du conduit vocal, on va utiliser un, une technique qui va nous permettre d'avoir comme un, un petit micro un, un petit haut-parleur là qu'on mettra à l'intérieur pour mieux projeter sa voix alors je te propose qu'on fasse les exercices pour que tu puisses euh, développer ça tu vas voir tu n'as pas besoin de les faire euh, longtemps là dans le titre je te disais 15 minutes par jour mais tu n'as même pas besoin d'en faire autant à mon avis tu vas voir que ça va arriver euh, beaucoup plus vite alors euh, juste avant qu'on démarre sur les exercices, si tu as des amis qui veulent gagner en puissance, partage-leur cette vidéo, tu leur rendras service. Voilà, c'est gratuit pour eux, c'est un petit coup de pouce que tu vas leur donner et ils t'en remercieront, c'est sûr. Donc, premier exercice pour que les cordes vocales se touchent bien, on va faire des petits … Tu sais, quand tu fais tu … Fais un... Je sais pas, tu as un petit doute ou tu as un truc, tu fais … On va faire ce petit truc-là, d'accord quand on fait ça, tu peux t'amuser à mettre ta main comme ça ici autour de la gorge et faire… Tu vois, ça fait des micros à coups, mais très petits, d'accord Je ne force pas, je ne ressens aucune douleur. Et là, quand je fais ça, je suis sûr que mes cordes vocales se touchent bien. Et donc, je vais m'amuser comme ça. Donc au début, je fais des petits comme ça, bien saccadés, bien détachés. Et euh, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, faire ça dans, un peu dans toutes les notes de ma voix. Alors là, je peux faire des petits arpèges. Ou bien il y a la, ce qu'on appelle la gamme de Rossini. J'ai ça. Euh, ou je peux faire des mélodies. toi je fais des petits à comme ça pour remplacer les syllabes de ma mélodie. Donc quand tu fais cet exercice, vraiment, si jamais tu as, tu as euh, le réflexe de vouloir pousser avec ton ventre, ça risque de faire ça, ça va faire un effet un peu comme un, un, une otarie, d'accord Donc si jamais tu ressens ça, attention, détends-toi et fais tout doucement, fais tout petit. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum, hum, hum voilà là normalement j'ai un bon micro donc tu dois bien entendre ce que je fais donc essaye vraiment de répéter cet exercice d'accord alors euh, là tu peux même carrément mettre en pause la vidéo et fais l'exercice parce que sinon je sais ce qui se passe tu vas écouter cette vidéo tu vas faire ah ouais cool sympa tu vas partir je sais pas quoi et, euh, et tu vas oublier et tu vas dire ah mais oui mais je voulais développer la puissance de ma voix comment on fait déjà ah oui Antoine il a fait une vidéo ouais je sais plus où aller bref euh, non, non, moi, mon but, si je te fais des vidéos comme ça, c'est pour que tu avances, hein, c'est pour que tu progresses. Donc là, on a dit qu'on veut gagner en puissance vocale, on va gagner en puissance vocale. Donc vraiment, tu peux mettre en pause la vidéo et faire l'exercice. Bon, si tu es revenu, on va continuer. Je t'avais promis un deuxième exercice. Alors. Avant que j'oublie, tu sais que j'offre toujours des cadeaux, d'accord Donc là, dans la description juste en dessous, tu dois avoir un lien dans la description ou euh, si tu cliques sur le petit « i » là qui est quelque part au-dessus, tu vas avoir un lien pour recevoir un cadeau chez toi dans ta boîte mail perso, d'accord Donc des fois, c'est des exercices, des fois c'est des petites gammes que je joue au piano, euh, des fois ce sont des, comment dire, des, des vidéos sur le matériel, des conseils, etc. Donc, Regarde ce que je t'ai prévu, euh, ce que je t'ai préparé aujourd'hui en cliquant euh, juste en-dessous. Continuons sur le deuxième exercice. Donc, je t'ai dit qu'une fois que grâce à ce premier exercice, on est sûr que nos cordes vocales se touchent bien, je vais pouvoir utiliser euh, ce qu'on appelle la technique de, de twang. Et en fait, euh, je vais m'amuser à, à, à imiter peut-être, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Tu sais, il y a les Italiens, ils parlent comme ça. eh hey, mamma mia Eh hey, mamma mia Les Italiens, ils parlent comme ça, tu sais, avec un... Un air un petit peu. Alors moi, je t'invite à imiter un, un italien qui parlerait comme ça. Peut-être que tu vas dans, dans une pizzeria et le gars qui fait les pizzas, il parle comme ça. Hey, bonjour Monsieur, et comment ça va Eh hey, hey. Tu vois, il y a cette espèce de son là, un petit peu brillant, un petit peu. Donc, je t'amuse du coup à faire ça sur tes chansons. Et on va faire ça par exemple, en, en on va faire un gna, gna, gna, gna. Nien nien nien nien nien et c'est peut-être un italien un peu machiavélique tu est un petit peu un petit peu comme ça méchant diabolique tu sais comme dans les personnages de Disney et donc eh bien tu vas pouvoir imiter comme ça cette voix et tu vas pouvoir faire ça sur des gammes nien nien nien nien nien nien nien nien nien nien nien nien nien et tu te frottes les mains comme ça t'es vraiment méchant nien nien nien nien nien quand je fais ça, je sens que j'ai du son qui commence à arriver, tu vois. Ensuite, je vais pouvoir chanter euh, ma mélodie, tu vois, comme ça. <sus> <sus> comme si j'étais vraiment méchant. Donc, c'est vraiment important que tu ressentes ce qui se passe dans ton corps quand tu fais ça. Tu vois que je ne suis pas en train de d'ouvrir la bouche comme ça en grand. Des fois, on pense que pour chanter fort, il faut ouvrir grand la bouche. Là, ce n'est pas ce que je fais. Là, j'utilise une propriété de mon conduit vocal, on appelle ça le twang. C'est juste, je rajoute des fréquences qui peuvent te paraître très énervantes là, dans ta tête quand tu les fais, mais en réalité à l'extérieur, c'est un son qui est très projeté, qui est assez puissant. Et ça, euh, c'est une bonne chose parce que ensuite, une fois que tu vas avoir fait ces deux exercices, eh bien, chante. Chante, mon ami, chante la chanson que tu as envie de faire et tu vas voir comme tu vas pouvoir ressentir ce son qui se diffuse plus dans la pièce, comme si tu avais plus de sons comme ça qui sortaient de ta bouche. Et ce qui est bizarre, c'est que tu ne vas pas avoir besoin de forcer pour faire ça. Ça sera très facile, ça sera très libre ici dans ta gorge et ça sera vraiment très facile à faire. Tu vas dire. Hey, mais quand même là j'ai gagné de la puissance, tu vois. Moi j'ai une, une, une élève que j'ai coachée. Allez quoi, en 2-3 jours c'était réglé, tu vois. Donc là je te disais en début de vidéo 15 minutes par jour, mais ça peut être quelque chose de très rapide. Donc voilà ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, tu le sais, de télécharger ton cadeau. Je ne veux pas te le répéter à chaque fois. Euh, et surtout, bah moi, écoute, mets bien ça en pratique, ça c'est vraiment important. Euh, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis surtout en attendant, tu le sais, prends bien soin de ta voix. Ciao